le 5 de CM avec les trois médiums ouais. et avec les trois euh, énergies. Ah pas moi aussi. C'est complètement cheaté pour moi. Euh, le summoner j'ai fait sur les trois le méfit. a mis quoi sur ton de un kcrm 6 Ouais d'accord. Oh, quoi C'est dans la. dans la finesse Ouais ouais ouais. J'ai mis deux 2 UAC5 et 4 médiums. Moi j'ai essayé, mais oh, c'est pas mal. Ouais ah, le SRM je trouve ça ouais. Oh le CRM c'est top c'est la vie Ouais <rire> c'est top mais ça chauffe. Voilà. Mais non. Ça chauffe pas. Bah pareil ouais. les lasers tout petit autant plus C3D3. c, c, c, c, c a... oh, d 3 3 d 3 quoi, d 3 4 y a rien. Ah oh oui, il vient d'offrir. Oh mon jeu avait planté, oui, je me dis de reconnaître déjà. Bien T'as de la chance, c'était entier. Qu'est-ce que les bras se battent oh Comment oui. on s'est pas investi Elder 1, D3, D4. New target acquired. Assault at C3. Oh, Atlas. Atlas. New target acquired. Ah, en D3, au fond de D3, ouais. Ah ouais. Bah, c'est Caldera, hein. Regarde, c'est pénard. Et moi, il n'y a personne, là. Ouais. Ah ouais. Oui. oui. Ah oui, d'accord, je suis Caldera. Bah, je suis pas cherché Caldera, mais j'ai progressé à l'intérieur. Et on... Shooter. Tu fais une passe où tu te caches. Tu es juste un peu plus long que toi. Ouais, évitez d'être à la portée des lance des, des de la bale. Ouais c'est pour ça comme ça. Bulf c'est si où vous pouvez le shooter, c'est à vous de te faire. Restez ouais, là, on est là, on a, on a... New target acquired. T'as vu, Mike? Non, c'est 130 XP quand target tu fais une formation. Acquired. Euh... Formation de la, la lance, là Oui, oui. Non, c'est 120 CB, là. 120 CB, Ah, il y a aussi, euh... il n'y a pas d'XP. Si, 20 XP. Target acquired. Acquired. Anyway, once there, to oh, big were There's a catapult in see Putain de de merde là L'Atlas il monte le bout de son nez target En diagonal, C3 là D4 C3 Crazy like, final and range of their base chairs Somehow Oh merci, merci, merci Activated. Ouais, se mette Ah c'est un bel UAV Ils ce que j'aime pas cette partie là. Euh... Ah Bah ben voilà. Ouais. Ouais. On a l'avantage, Mikey, maintenant ils vont changer Ouais. Bah non, il y a Ramon qui va partir dessus. Atlas. Atlas. Atlas, à gauche, je Déjà On va pas ouvert. Il y a deux acquired. petits qui viennent de sortir, ils du coup. Que et Raven. Target acquired. What Le ben Raven il est presque là. Attendez, vous avez dû sortir maintenant pour rentrer Ça va mais ah oui. j'ai je... pas y sortir tout seul. Ok si tu recules. Parce que Dans le cratère, dans le cratère Warning. ça rentre. Allez, ah ouais, les R.M. Ça rentre par C4. Ça rentre dans le cratère. Il y a 4 côté D4, la pour pour la petite arrasse, C'est le still in doubt, 4 C'est le lights on lights a, a... a no lives no The. But... C4. In a... medium acquired. Oh la 4 la base à bleu C'est le CM, C'est c'est quelqu'un là El Brinker. Victor. Non, il y a, le non, y a pas de... Il est euh, ah. C4. Mais vous êtes tous. Vous dites des quatre, Allez, les gens C4, C4, C4, C4, C4, C4, C4, les gens, C4. C4. C4. Le Raven. Oh, I one I am... Vous êtes en train de focuser un Raven alors qu'il y a Mike Dug et un Victor. Bah on est des fous nous. C'est I mean, bien, perdu un site. Il en bien le cratère, ça fait comme une forteresse. Right. Uh, ouais for on, uh, on régule bien les tirs, euh... passe pas quoi. toi qui qu'ils pas de chien. On acquired. 30, 6 et 4. Target acquired. Bon, en on charge, à là. là quand même les gars. Là. Oh non, il y a la base. Hein. New oh, oui. Ah, il y a la base. Target destroyed. New target acquired. Ouais. À la limite, on pourrait Ok, plécher, ils sont quoi, deux ouais. en C-3. Allez, couche. Je te suis je repars dans la base. Ah, je prends le FQDA. New target acquired. Ah, je suis légué. Heat level critical. Merci. Target acquired. Heat level critical. Fais un peu vite. Critical. New target acquired. Yeah, mm -hmm. the target destroyed. Oh, I... GG. guys. Oh. Thank you for the support, man. Mouais. Mouais, dit-il. <laughs> Héhéhé <rire> C'est vrai que dans ce jeu-là, c'est contre-productif Ah ouais, ouais, c'est euh... On a un, un problème un comme au dentiste, je sais pas ce que c'est. C'est le hein? dentiste. <rire> voilà, c'est ce que j'ai dit. Il opère un dentiste. Tain, <rire> <rire> bon, ah, ça c est c est fait du siècle que j'ai quoi déjà pour euh... C'est c'est pour tirer non. Tu vises ouais. le dos d'un camarade et t'appuies. plus. <rire> Attends, je On va voir voilà. oh, le Ah nombre... putain, sérieux. Ah, le nombre pas de moi. FPS. C'est F9, F9. F9 pour tirer, non ça va, non. non, non, F9 me... c'est alt F4. F4. Ah, ah. Ça me À mon sens, pardon. Target okay. euh... Attends, je crois que je tire sur Rico. Ah, comme d'hab. Hein. Finalement, ça fait longtemps que t'as pas joué, mais t'as pas perdu les habitudes, quoi. <rire> Non. Ah Mon tag Non Mon dos ah. oh, Une lance dans l'eau en Une lance dans l'eau le euh, C'est quoi le délire Pourquoi j'ai 2000 mètres de portée sur les LRM ah bah y'a eu des coups Non, t'as 2000 munitions, t'as pas 2000 mètres de portée Ouais, <rire> wow, 2000 ouais. mètres euh... Ok, on va prendre les bases avec ce que c'est des Alors, y'a des munitions, <rire> y'a une portée... ouais Alors, ce ça que, que fait tu vraiment dis à ta portée pour tirer, d'accord Ouais, non, mais, mais avec le track hier, je vais finir par gerber là. Euh, Vire-le quoi Il y a un Wolverine Narkier, ah ouais. Charlie. A priori il est, il, est, il est collé... Non, ah, ouais, il, il prend hein Il prend quand même. Et puis ça lui fait peur. Ah il prend plus là. Ah, il y a autre chose au fond là, petit Timber... Teamer, Timber est en position plus ouverte. C'est pas sûr qu'il y a un Attention, ils avancent fort en D3 vers D4, hein. ça va arriver. Ouais. Ouf, j'ai un prix cher. Danse. Danse. Je pense. Je pense qu'ils ont un ECM derrière. Ah, j'ai quelque chose qui passe là. Euh, ouais. Surtout un ECM qui les découvre. Par contre, ils avancent en D4. hein. Ah ouais, ouais. 130 sever, Alors non, dans Alors dans ce en dégâts, un ECM. Ça, je faut en D4, il y a un je j'ai je... toujours pas vu qui ouais. c'était. parce qu'on est... là Quand on est par ici, parce que là, on va se euh... faire C'est le kit Fox, je pense. On c'est un kit Fox. Non, c'est pas le kit Fox. Ah putain. New il y a un Storm Pro qui s'excentre à fond, fais gaffe, il est près de toi. Tournez sur la droite si vous pouvez, le... tourner sur la droite. Pour le corps. Un Pro qui s'est fait éclater. Ça passe, euh, ça passe vraiment euh, dans l'eau là. New target. Un, euh... est peu, on va y pousser Vas-y, je pousser ces trois. Tiens. Non, faut, faut, faut, faut bah le décaler c3 Sur la droite, décaler sur la droite, faut le pousser sur rien du tout. Décaler ces trois. New target, acquired. Stalker, il faut se dans la flotte. ça. Il est derrière le bateau. Ils sont en train d'éclater leur route, ils sont en train d'éclater. Hein. Enfin ils passent quand même beaucoup sur le des hein. Je pense que le plus haut de leur poids est encore derrière le roche. Ok charge Timber, Foxtrot. Ils sont en train de prendre nos, nos arrières là. Ok c'est entré là, ils sont entrés. Euh Eric. Ah ça va. Oh merde un roule juste devant moi. Merde D'où il sort lui Delta ça Echo Echo, faut aider Eric sur Echo, Eric sur Echo on va aider ALRM sur On peut pas Echo Ouais Je le tag Ça me tire dans le dos Putain ça me tire dans le dos vraiment. Putain Je vois le Senn c'est un Ebringer qui a coupé le dragon Echo là, bah non c'est fini. Ah c'est plus brutal Dragon qui est dit dragon qui Oh putain euh... Oh je suis mort. Stalker quasiment à poil la faustrotte. Hein. T'occupes pas trop euh... Le stalker est tombé Oh merde ils sont là Je sais pas si le dragon est tombé mais... Il est... Oui oui il est tombé oh, on a pas mal qui sont à l'entrée du, du petit euh, du petit russe. Adair quasi mort. Hein. Dans l'eau, on voit son vert, Juliette. New target acquired. Adair vraiment euh, vraiment mort. Bon sang. Quête à couper de la tente. Perdue une jambe, fait, euh, Juliette. Dit très bien. Bon, je suis à <rire> Tu vois les configs vraiment faites pour les challenges. le okay. challenge. Okay. Double 10 Ouais non c'est classique ça. Bah ben, moi j'en vois rarement. Ouais, enfin rarement... ah, c'est quand, en en euh, en quand même pour taper le plus possible de gens. C'est la tête où t'es mort ou Euh... Je jouais... Enfin, il devrait... Non, non, non, non, il est pas mort. Je l'ai pas vu tomber en tout cas. Mais c'est total quoi la, sur, euh, Alpha, Alpha est, parce est... Que mort là sur la pirelle, ça va passer. A priori y'a un ecm à côté de lui. Hein. Oh, c'est le Hellbringer. Hein. New target acquired. Catapulteur central. Oh attention, le storm oh. Il va faire un bon sur la gauche. Avec le kit Fox. Catapulte mort. New target acquired. Non, il non, mais... euh, pourquoi il a disparu du temps Okay. Père, il est Derrière toi. Et euh, là devant moi. Là, euh, au milieu. Ah ouais, d'accord. Merci. Stormcrow est un, mort en, en C5. C5. Wolverine ouais. oh. dans central. Wolverine. Oh. Merci, ce mec encore là-bas. Non, Stormcrow et le Elbringer. Stormcrow il est quasi neuf, ben, ben, bon état quoi. On de rallye t'as encore trouvé l'air 15 Et l'autre c'est les le bringers, euh, entrée du briseau Les bringers ECM. Euh, Marqués. Okay. Okay. L'attiré bon. est mort. C'est bon. New target acquired. Ah, Epic, euh, on fire. Hein. Ouais, mais je joue pas trop pour le challenge. Mais... Tendu là, on a bien retourné la situation. Hein. Ouais, ouais, c'était une belle partie. Putain, épique. Ouais, euh, non, mais je regardais les kills là. Euh...